J'ai quitté mon job, j'ai décidé de venir à Paris. Moi, je voulais être à Paris, je voulais être dans ma culture. Je me suis installée et de là, j'ai suivi mon chemin. J'ai trouvé ma place. Une fois que tu trouves ta place, ton énergie est naturellement renouvelée. Tu es au bon endroit, ce que tu fais t'apporte de l'énergie et c'est un cercle vertueux.